On ne peut pas en fait, travailler dans un contexte d'hygiène alimentaire sans avoir justement une consommation d'eau assez importante. Il y a une كانت معناها منطقة حية خلاص خلاص خلاص وفجأة نقر واحنا بحر متاع ملح كان نقوبنا مئة ميت متر وقلنا المالح هاولو مش نوريك السنتيجة هاولو سنتر غاديك, هاولو سنتر غاديك كله ملح هضايا عبد عبدالرزاق هضايا كان مفهمني كان يخضره العام ما يقلش ما يقلش 14-15 مليون هاو تو عنده ثلاثة سنين ما هز منه شي يوم خمس سنين تو خمس سنين ما وصل en termes de, euh, de sécurité alimentaire, en fait, on a déjà parlé euh, des de quatre piliers. En fait, Les quatre piliers sont l'accès, la disponibilité, euh, l'utilisation et la stabilité. En, fait, en matière de stabilité, euh, si aujourd'hui on voit le conflit ukrainien, c'est très difficile d'avoir une stabilité dans nos produits de, pour approvisionnement des citoyens. Alors tout ceci n'est pas seulement euh, dû à la, à la guerre qui vient d'être de, de, de, déclarée, non. En fait, le changement climatique, la fertilité de sol, la dégradation justement de, de, du sol aussi la du sol et tout ce qui est tout ce qui provient justement de euh, du changement climatique comme les inondations ou euh, euh, la nappe phréatique qui est en train de diminuer ou encore cette situation d'épisode de, de canicule ou d'épisodes de grandes pluies qui fait qu'en fait les récoltes sont très touchées. Je pense qu'en fait la Tunisie n'a pas n'a pas eu de pénurie euh, de, de produits alimentaires, mais en fait vous regardez bien aujourd'hui avec la spéculation sur les produits de base, comme euh, le sucre, la farine, euh, l'huile, il y a une spéculation telle, que en fait le tunisien se retrouve sans produits de base qui sont très importants pour justement pour son énergie. <tut> Vous regardez bien qu'en fait, tout a augmenté pratiquement sur le marché. Si on comparait en fait les prix de 2015, de, de, des rapports de l'INS de 2015 vers 2020, par exemple, on voit que les fruits sont pratiquement inaccessibles. Ils ont augmenté à 135%. Les légumes aussi. Alors aujourd'hui on conseille aux gens de consommer 4-5 légumes et fruits, mais ils sont inaccessibles la population, les citoyens n'a pas l'accès à ces aliments-là. Que dire de la viande, du poisson, en fait, ou des protéines considérées comme protéines nobles et qui sont très importantes pour justement alors peut-être traiter la l'anémie et en même temps subvenir aux besoins de la population. ها كي تشوف السميد مخبي الفارينه ما فماش الامور كلها محتقرة معناها هالوضع الغذائي اللي كان قبل كنا نحنا لسه فيه من الطبيعه نزرع القمح نسقيه نحزوا ناكل منه ونبيع منه ودوكل منه الناس الكل مش ني انا برك باش ناكل من الخضار اللي موجوده الساعه لاهالي هنا كلهم ياخذوا بليش ياكلوا بليش فهمت pourquoi voulez-vous euh, importer 80% du blé tendre alors qu'on a le blé dur Le blé dur c'est pour la semoule et le blé tendre c'est pour la farine. La farine aussi c'est un produit très sucré, très énergétique pour la fabrication du pain. Si le pain subventionné il est de mauvaise qualité, il n'est euh, pas bien cuit, il est très salé je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une orientation vers une bonne consommation à travers justement une bonne éducation nutritionnelle pour le citoyen pour éviter de consommer justement des produits très énergétiques comme le pain parce que une personne sur deux est en surpoids en Tunisie pour le sel, alors il y a 19% qui sont en hypertension 15% des personnes sont aussi diabétiques et là, vous voyez, tout peut se résoudre autour d'une consommation orientée vers une bonne nutrition et par la promotion d'une alimentation saine, équilibrée et diversifiée. Oui. Plein, plein de stratégies justement de, de ce qui est maladie non transmissible Vous savez, ces maladies-là, elles peuvent coûter très cher au pays et elles tuent pratiquement 82%. Elle, elle est responsable de 82% des décès en Tunisie voyez les maladies non transmissibles en fait c'est tout ce qui est diabète hypertension tout ce qui est maladie cardiovasculaire les maladies cardiovasculaires, les, euh, les, AFC, les les infarctus tout ça la depuis... كل مشاكل الدولة تحب تحافظ على روحها وحرب متعملة هي مهما تسيبوش يمشي للحرب.